Bonjour, bienvenue sur la chaîne YouTube « Armo Chopin ». L'objet de cette chaîne n'est pas seulement de te montrer ce que je sais faire en musique, mais aussi et surtout de te donner des cours afin que tu puisses te faire rapidement plaisir en apprenant la musique. Je m'appelle Bertrand Carbonneau, alias Armo Chopin. Je suis musicien, auteur-compositeur, arrangeur et professeur de musique. Ma plus grande passion, c'est de transmettre mon savoir, et de faire en sorte qu'il te soit accessible quel que soit ton niveau. Que tu aies envie de jouer de l'harmonica, de la flûte, du ukulélé, du piano, du didgeridoo, composer ou arranger de la musique, cette chaîne est faite pour toi. Tu es le bienvenu sur la chaîne YouTube Armo Chopin. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne et de cliquer sur la cloche de notification pour être tenu au courant par email des prochaines publications sur cette chaîne. Encore une fois, bienvenue sur la chaîne YouTube Armo Chopin et bonne musique.